Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour euh, un guide Ragnaros Alors pour commencer avec ce perso, puisque bon, il y a eu pas mal de changements L'ancien guide commençait à être obsolète euh, Il y a eu pas mal de changements d'il y a très longtemps au final d'ailleurs hein. C'est pas euh, récent Mais je me suis dit que c'était l'occasion d'actualiser tout ça Ragnaros pour commencer, c'est vrai que beaucoup de personnes euh, Alors déjà il est dans la catégorie bruiseur, il est dans la catégorie guerrier offensif euh, Sortez tout de suite cette idée de votre tête C'est absolument pas un bruiseur, Ragnaros c'est un assassin mêlé Ragnaros est beaucoup trop fragile pour être taxé de bruiseur, hein. à la limite c'est un assassin mêlé un peu plus tanky que les autres euh, et encore dans les assassins mêlés vous avez des persos assez tanky donc Ragnaros c'est pas du tout un bruiseur, hein. c'est vraiment un assassin mêlé alors Ragnaros a une particularité qui est très intéressante par rapport à son kit c'est que euh, il a énormément de dépush, il a énormément de dégâts de zone on va revenir après en parlant de ses compétences, mais du coup ce qui fait euh, que Ragnaros il peut être draft, hein, il peut être récupéré dans une composition de plusieurs manières. Soit vous allez le drafter en solo lane, hein, donc euh, en solo laner, il va euh, avoir ce rôle de double soaking, donc récupérer l'XP euh, sur la top lane tout en allant sur la mid lane. Hein, sous, on commence généralement d'ailleurs par mid lane puis top, mid lane puis top ou mid lane puis bot, ça dépend de la carte bien sûr. Le truc c'est que euh, Ragnaros malgré tout, euh, on va le voir dans son kit, est quand même assez fragile et vulnérable. Notamment à des ganks, donc c'est vrai qu'il est pas si simple que ça en solo faut quand même avoir une En, en solo lane il faut quand même une certaine expérience de jeu avec Donc euh, l'autre point sur lequel on peut draft plus facilement en Ragnaros C'est en triple mêlée en triple mêlée. Donc on prend un briseur justement pour la solo lane. Et Ragnaros ne va pas du coup être utilisé pour faire du double soaking mid-top. Mais va être tout simplement récupéré soit pour faire un 1-3-1 globalement en termes de répartition. Le briseur, le solo laner en top lane. Ragnaros en bot lane par exemple. Et pendant ce temps, eh bien on bouge 3, quand enfin on bouge à 3 sur la mid lane, quand et on va ganker ailleurs. Et Ragnaros essaye de rester safe sur sa lane ou alors tout simplement eh bien on le met dans ce qu'on appelle le Foreman, donc on le met dans le, donc le continue son mid top et Ragnaros lui va être avec les trois autres coéquipiers et va bouger un petit peu partout, va faire des camps, va ganquer avec ses coéquipiers, sachant qu'il donne aussi euh, il est plutôt efficace pour assister des mêlées justement, on y reviendra notamment avec la vague explosive. Donc Ragnaros, il est assez euh, flexible sachant que tous ces talents, je préfère euh, préciser, euh, tous les talents sont viables. On a trois builds impossibles sur Ragnaros. On va y revenir un petit peu après, qui sont basés d'ailleurs sur les trois compétences de Rag. Donc Ragnaros, commençons par son euh, passif qui est tout simplement un ultime. Hein. Vraiment, il y a certains personnages qui ont, euh, qui sont, on va dire, qui ont un kit extrêmement fort de base. Et notamment le cœur du magma. Le cœur du magma, donc le Molten Core, c'est tout simplement le mode qui lui. C'est vraiment un ultime, un peu comme Diva avec l'explosion. On est sur un ultime dans le kit de base. 120 secondes de temps de recharge. Canal, donc 2 minutes. Canalise la capacité sur un fort ou un bastion allié ou détruit pour le remplacer temporairement par la forme ultime de Ragnaros. Gagner de nouvelles capacités et dispose de 5057 points de vie qui se consument en 18 secondes. Quand ces points de vie sont épuisés, Ragnaros reprend sa forme initiale. Quel est le but je vais vous montrer ça, on va se mettre loin d'Arthas L'objectif, alors vous ne pouvez pas le lancer au début de partie d'ailleurs C'est quelque chose d'important parce que par exemple si vous êtes abattu Vous ne pouvez pas, quand vous copiez un Ragnaros, vous n'avez pas accès au Molten Core Ce sera un petit peu trop fort sinon Donc en gros vous avez une canalisation Pendant cette canalisation, Ragnaros peut être annulé, hein, peut être bloqué Vos compétences vont se transformer, vont changer on va y revenir juste après au niveau des compétences puisque c'est des versions un peu améliorées en fait de vos sorts de base. Donc commençons par les sorts, on reviendra sur la forme de Molten Core juste après. Donc quand la partie commence vous voyez il y a le temps de recharge, on doit mettre 2 minutes avant de pouvoir mettre un Molten Core. Un petit peu comme le, la forme de dragon d'Alexstrasza également Donc commençons par le renforcement de Sulfuras La prochaine attaque de base, donc temps de recharge 4 secondes, coup en mana 25 Prochaine attaque de base est instantanée et inflige 251 points de dégâts de capacité dans une zone En plus de rendre un montant de points de vie égal à 20% des dégâts infligés Rend deux fois plus de points de vie quand des héros sont touchés Donc 40% en gros de, des dégâts infligés Sachant quelque chose de très important euh, c'est une auto-attaque C'est une auto-attaque qui fait des dégâts magiques Donc vous avez votre auto-attaque de base voyez qui fait euh, Ragnaros fait partie des persos Qui ont les plus grosses auto-attaques du jeu D'ailleurs je vais me je vais mettre niveau 20 Comme ça vous verrez instantanément Les valeurs niveau 20 Mais ce sont euh, Ragnaros c'est l'un des persos qui a les, la plus grosse auto-attaque du jeu Donc des grands coups de Sulfuras hein, son, son marteau vous voyez, je mets du 400 par auto-attaque, hein, c'est quand même énorme. Et en fait, la compétence, elle fait du 419 par exemple, là, au niveau 20. Donc 419 de dégâts magiques. Et ce qui est intéressant, c'est comme c'est sur une auto-attaque, et eh bien c'est un reset d'auto-attaque timer. J'ai fait une vidéo sur le sujet. Euh, donc le principe, c'est quoi C'est que vous pouvez meubler entre deux autos, hop, hop, pour lancer instantanément une deuxième attaque donc en l'espace de 0,5 secondes vous pouvez euh, mettre du, euh, quasiment du 1000 de dégâts hein. c euh, une auto c'est 400 L'autre c'est 419, donc on est sur du 800 et quelques... et des brouettes. Donc c'est pas mal du tout, c'est pas mal du tout. Sachant que euh, ce personnage-là, Ragnaros hein, euh, on l'a dit, les compétences, euh, les, les auto-attaques sont très fortes. Donc attention, parce que si jamais, par exemple, il y a un blind, un aveuglement de Johanna, imaginons, et que vous êtes sous le A, là on voit, hein, c'est le marteau qui est en train de cramer, c'est que le A est, à, est, est lancé, et bien si vous faites ça, et que vous êtes aveuglé, le, le, la compétence sera annulée C'est à dire que ça ne touchera pas en fait Et ça c'est vraiment dangereux Parce que le principe de cette auto C'est comme on l'a dit ça soigne en plus Donc si vous touchez une cible qui est au milieu Vous avez vu on touche 3 personnes On va essayer de prendre un peu de dégâts de la part du boss Comme ça vous voyez un petit peu la régène Mais hop Vous voyez ça fait Justement, le soin sur les trois cibles. Et ça vous permet en fait avec Ragnaros potentiellement, vu que vous avez, vous êtes un, un corps à corps, vous ne pouvez pas toujours toucher quelqu'un de loin. En fait, donc un principe en lane notamment avec, euh, à, par exemple, la Arthas est hors de portée. Je fais ça et je le touche avec l'Aoe en fait. Je le touche avec la zone d'effet. Et ça c'est important. Allez, va-t'en Arthas s'il te plaît. Va-t'en, j'aimerais te montrer. Bon, il veut pas. C'est pas grave. Si c'est bon, il veut. Non, il veut pas. Il me voit avec peu de PV, donc il est très énervé. Oh, il va mourir. Voilà, le principe c'est que du coup par exemple, je peux toucher les distances tout en touchant les corps à corps. Si je touche le match par exemple, ça touche toute la vague. Vous voyez, je touche les mêlées, je touche les distances en même temps. Donc ça c'est très intéressant, c'est une forme euh, c'est les dégâts, c'est des dégâts très importants et puis c'est 4 secondes de CD donc ça revient très vite, mais l'intérêt c'est bien entendu aussi un outil de régénération, le truc c'est que c'est un outil de régénération quand vous êtes déjà au corps à corps, donc quand vous êtes déjà euh, un petit peu dans la panade. Le Z, météor vivant, 12 secondes de temps de recharge, je crois que c'est le spell qui a le plus long temps de recharge, oui c'est bien ça, 62 mana, ciblage vectoriel, donc euh, ciblage vectoriel c'est juste qu'en fait il faut réindiquer avec euh, une ligne où vous allez suivre une trajectoire, ça va faire une, une, une courbe. Invoquer un météor à l'endroit ciblé qui inflige 149 points de dégâts, puis roule dans la direction choisie et inflige 596 points de dégâts par seconde pendant... 1,75 Donc en gros c'est dégâts de base Plus 149, 149 Comme vous le voyez à chaque fois que vous touchez Donc ça c'est assez important Vous pouvez faire des, des bons dégâts Ça permet bien sûr de push votre vague Assez vite, hein. vous mettez euh, un Z de Là, hop, ça vous permet de toucher Ensuite on met Voilà, un petit coup de, un petit coup de Q et ça passe bien Un truc assez intéressant Aussi, c'est que vous pouvez Vous en servir par exemple pour euh, Toucher à la fois à la tour, à la porte, Voilà, pour gratter un petit peu, c'est toujours intéressant. Toujours un petit peu intéressant. Alors ensuite on a le E, calme-toi Arthas, Arthas est très agressif. C'est le rencontre de feu et de la glace, c'est une pub de café ça. Alors du coup, le E, la vague explosive, temps de recharge 9 secondes, coup en mana 50. Enveloppe Ragnaros ou un allié de flamme ce qui augmente sa vitesse de déplacement de 25% pendant 1,5 secondes puis provoque une explosion qui inflige 228 points de dégâts globalement c'est quoi j'appuie sur E. je vais plus vite et vous voyez il y a une espèce de zone autour de moi quand ça explose ça fait des dégâts c'est le principal outil de mobilité de Ragnaros malheureusement eh c'est aussi le sort qui fait euh, vraiment très très mal et du coup bah, par exemple pour des pushs et bah c'est fort! <rire> Et bah c'est très très fort! Donc en fait, malheureusement, c'est l'un de vos outils de dépêche, l'un des meilleurs outils de dépush de Ragnaros, mais c'est aussi son gain de mobilité. Donc il faut faire attention, Gardez votre E si vous n'avez aucune vision sur l'adversaire, etc. Votre E c'est votre outil de survie en fait. Donc faut faire attention, faut pas le faut pas le gaspiller n'importe comment. Et un truc intéressant aussi, c'est que vous pouvez le lancer sur une cible alliée, sur un tank, sur un mêlé, mais aussi. Sur le sbire mêlé pour potentiellement des push de loin en étant très très safe Et eh bien vous pouvez l'utiliser Bon il m'énerve Arthas là Ça suffit monsieur hein. Vous pouvez tout simplement l'utiliser du coup sur les sbires mêlés On va le remettre hein, euh, tranquillement Le petit père là Sachant que les sbires mêlés sont quand même assez tanky Vous voyez on est safe On peut poke un petit peu de loin Donc ça c'est une astuce... Euh, il faut s'en souvenir, il faut s'en souvenir, mais par exemple c'est un outil qui est très très fort sur les tanks. Mettez ça sur un tank, euh, dans un team fight, euh, c'est des dégâts sans... Parce que Ragnaros en teamfight, en fait, comme la plupart des assassins mêlés, faut pas se lancer trop tôt. La plupart des erreurs avec des joueurs de Ragnaros, c'est qu'ils vont, se... vont rentrer dedans n'importe comment. Ragnaros, il euh, faut choisir votre timing, hein. attendez que les... les contrôles soient passés, etc. Donc par exemple au début de teamfight, bah, vous avez cet outil à longue distance et l'autre, justement, pouf va vous taper et en, enfin qui va taper et en plus qui vous donnera des outils enfin qui vous donnera des, des petites astuces par la suite hein, mais qui vous donnera des, des possibilités dans le team fight alors donc ça c'est les compétences de base maintenant ces sorts là vont être modifiés en molten core donc le Q-Spell euh, transforme en une frappe vous voyez en un grand rayon qui euh, va tout simplement en arc de cercle qui va vous permettre d'avoir un stun hein, 350 points de dégâts et tourner les ennemis pendant une seconde Dégâts aux serviteurs, mercenaires, monstres augmentés de 25%. On a le météore qui devient 3 grands météores. Alors je vais, je vais le remettre, temps de recharge, comme ça on reste en Molten Core. Donc le Z va faire très très mal et en plus slow. Hein. Donc invoque 3 météores qui s'abattent, chacun d'eux inflige 345 points de dégâts et ralentit 25% pendant 2 secondes. Dégâts aux serviteurs et mercenaires augmentés de 25%. On a ensuite la rune explosive, créer une rune qui inflige 650 points de dégâts. Donc c'est tout simplement... Une énorme explosion. Le truc, c'est qu'elle met du temps. Elle met du temps à arriver, la rune. Et elle explose après 1,5 secondes. Les dégâts aux serviteurs, mercenaires et monstres augmentés de 25%. Alors il y a un petit truc. La rune explosive ne fait pas de dégâts aux bâtiments. C'est bien marqué, hein Elle fait 650 points de dégâts aux ennemis, autres que les bâtiments après 1,5 secondes. Le principe, c'est que vous allez souvent commencer par le E, en fait, puisque le slow du Z ou le stun du A va vous offrir de... une touche, en fait, facile. Vous voyez, j'ai touché un 715 parce qu'en fait je commence à la rune, je slow le mec dans ma rune. Ou sinon, vous avez tout simplement rune, explosion, météor. En gros, s'ils sont, sont à portée de votre frappe de magma, vous, frappe, vous faites une frappe de magma pour stun les mecs dans la rune. Voilà, c'est très important. On y reviendra au niveau 10. C'est aussi autre... <rire> c'est également très important. Alors, les niveaux 1. Donc, les talents niveau 1 sur Ragnaros. Euh, comme vous le voyez, on a un talent Q-Spel, un talent Z, un talent E. On va pas se mentir, le niveau 1, généralement, va indiquer votre build. Si vous partez sur, sur euh, Sulfur à sa fin... C'est ce qu'on appelle un Q-Build, hein, le, le, le A, hein, le, le talent, enfin un, un, arbre, un arbre de talent sur le A. Comète donc le Z et euh, l'un seul de flamme, le E. Comme vous pouvez le voir, euh, mon préféré, moi personnellement, c'est le E. Donc pourquoi j'adore le EO1 par exemple Augmente les dégâts de la vague explosive de 75% et son rayon de. 15%. Donc 75% de dégâts supplémentaires sur, euh, sur la vague explosive, c'est beaucoup. C'est une augmentation dès le niveau 1, hein. pas besoin de la stacker ou quoi que ce soit. Et en plus de ça, le rayon de 15%, bah, ça veut dire que vous pouvez euh, toucher plus de monde plus facilement. Et même euh, bah, pour Wave Clear, bah, c'est quand même vachement intéressant. Euh, et voilà, on verra après, mais ça en plus, ça va synergiser avec un petit peu tous les talents. Sur le E Et 75% encore une fois de dégâts de base hein, C'est quasiment le double, c'est quand même très fort A euh, côté de ça on a euh, le, la sulfurasse à sa fin Chaque fois que renforcement de sulfurasse à Un serviteur, ses dégâts sont augmentés de 1 point un maximum de 25 points Donc 25 points de dégâts supplémentaires sur le Q C'est pas énorme, c'est pas 25% en plus hein, C'est une addition, c'est 25 dégâts supplémentaires Une fois 25 serviteurs tués Augmente ses dégâts de 100 points Donc en gros vous passez à 125 deux dégâts supplémentaires, c'est loin d'être ridicule, on va pas se mentir, vous l'avez vu sur les valeurs niveau 20, c'est un truc du genre du coup 530, quelque chose comme ça. Donc c'est pas dégueulasse, c'est pas dégueulasse du tout. Maintenant... C'est vrai que ça met un petit peu de temps, ça demande de la ça demande de tuer les sbires avec, donc euh, ça met un petit peu de temps avant de rentrer, avant de devenir intéressant. Maintenant ça reste un très bon talent, hein. c'est vrai qu'il a été extrêmement nerf sur, euh, à l'époque où Ragnaros est sorti, c'était très très fort et avec les, les mois etc. ça avait été nerf. Aujourd'hui c'est toujours viable hein, bien sûr, mais c'est quand même je trouve légèrement en dessous euh, mais tout est viable, encore une fois tout est viable ça dépend un petit peu des préférences personnelles maintenant il y a bien sûr des games où ça va être très très dur de jouer Q-spell parce que bah, vous allez vous faire gank en permanence imaginons vous êtes contre Zeratul, Genji Tracer ou des trucs comme ça vous allez être gank en permanence euh, il y a énormément, par exemple il y a Arthas en face bon bah placer des q et tout ça va pas être simple donc il y a des games où Sulfuras à sa fin c'est très difficile à jouer alors que dans des games où vous ne pouvez pas vous approcher imaginons vous êtes contre Garrosh à la rack Garrosh à l'arac, euh, bah, délicat de s'avancer avec un Ragnaros, hein, sinon vous crevez. Donc contre ce genre de compétences, bah, comète, enfin, le build Z ou le build 2 semble plus approprié. Le build Z justement c'est celui qui se joue le plus loin, le plus safe possible. La comète, météore vivant, inflige 6% de dégâts supplémentaires chaque fois qu'il touche consécutivement un même ennemi. Donc dès le niveau 0, enfin dès le niveau 1, on a une augmentation de dégâts. Toucher 75-0 avec météor vivant, une fois 75-0 touché avec météor vivant, porte sa durée à 2,25 secondes et permet de changer sa direction. Donc vous pouvez en fait réorienter le Z pendant la durée, et vu que ça dure plus longtemps, eh bien, vous faites aussi plus mal, en fait, hein, tout simplement. Donc, la comète, euh, c'est un bon. Le, le Bill Meteor est très sous-estimé. Euh, J'estime qu'il est pas mal, et notamment par exemple contre du Alara Garoche. Bah, je pense même qu'il faut se tourner là-dessus. Maintenant, l'insolde de flamme, en fait, ce qui est bien, c'est que si vous êtes tranquille, si vous êtes free, s'il n'y si, a pas vraiment de contre en face. Que vous pouvez vous avancer dans les teamfights sans vous faire punir bah, L'un seul de flamme est très fort Et s'il y a de la punition, et bien vous balancez le sur votre tank en fait. Hein. Balancez le sur votre tank en plein teamfight euh, Ça va lui augmenter ses dégâts, ça augmente sa mobilité euh, Il est plutôt content hein, le tank hein, généralement Il ne va pas dire non hein. Et derrière, eh bien, une fois que par exemple le contrôle de Garrosh est passé, le contrôle de qui est passé, eh bien, vous pouvez vous approcher, vous pouvez mettre euh, vos, vos dégâts. Donc moi personnellement j'aime beaucoup le lanceur de flamme. Niveau 4, 4 c'est assez particulier puisqu'en fait c'est un palier défensif et utilitaire à Ragnaros. On a donc euh, tout simplement un ralentissement, un contrôle, comme vous le voyez Ragnaros n'a aucun contrôle dans son kit de base. On a de l'armure anti-sort et de l'armure tout court avec un petit peu de régène Donc moi personnellement à une époque je disais bon il faut jouer embrasement c'est trop trop fort tout ça tout ça Collecter un globe de régénération augmente la récupération de vie de 1,25 points par seconde jusqu'à un maximum de 18,75 points Une fois 15 globes récoltés, activer embrasement confère 25 points d'armure pendant 3 secondes Donc vous réduisez de 25% les dégâts subis Pendant très longtemps je me suis dit bon l'embrasement c'est trop trop fort, vous avez de la régène, passive, vous avez de l'armure etc C'est vrai, c'est vrai Mais en fait... Dans la pratique, sur le, sur le papier, ce talent est très très fort. Hein. Je ne dis pas le contraire. Et si vous le prenez, c'est un bon talent. Maintenant, en fait, dans la pratique, je trouve que le AFE doux, la vague explosive, c'est beaucoup trop fort sur rag Pourquoi Parce que ça ralentit les ennemis touchés de 40% pendant 2 secondes. Donc on, passe, on parle d'un personnage qui n'a pas de contrôle, un personnage qui maintenant met des slows de 40% pendant 2 secondes. Et 40% de slow pendant 2 secondes, c'est assez énorme. Hein. C'est assez énorme. Ça vous met... En fait, ça vous permet de faire ce que vous voulez. Vous pouvez mettre auto q -SPL, vous pouvez tapez tranquille, vous avez de l'utilitaire pour votre équipe on le verra, mais à partir du 10 aussi, ça vous permet de placer un ultime très facilement. Donc euh, le, le feu doux, moi je le trouve vraiment très fort. Et attention, on parle d'un build on parle d'un build au niveau 1, le niveau 4, comme vous l'avez compris, je, je le redis au cas où, ça n'a rien à voir avec un build. Vous pouvez jouer Q-spell avec le slow 4, je pense même que c'est très très fort le slow 4 sur un Q-build, parce que ça vous permet de placer vos Q-spell plus facilement. Euh, pendant 2 secondes, le temps que vous récupériez votre euh, renforcement de Sulfuras, bah, vous avez les mecs qui sont ralentis, ça vous permet... de balancer des q en permanence. Euh, donc, ça ne veut... le 4, par contre, c'est vraiment utilitaire. Ça n'a rien à voir avec le build. Mais personnellement, j'aime beaucoup le E. Niveau 7. Niveau 7, on va parler... Euh, bah oui, ça, c'est un talent qui n'existait pas avant sur Ragnaros. C'est l'attaque cuisante. Toutes les 10 secondes, augmente de 60% les dégâts qu'inflige la prochaine attaque de base que Ragnaros porte à un héros adverse. Chaque ennemi touché par une capacité de base réduit son temps de recharge de 1 seconde. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement Ça veut dire que si je prends ce talent, eh bien... Mon auto-attaque fait 657 de dégâts. Une auto-attaque Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la patate que ça met. Encore une fois, Ragnaros, c'est l'un des persos qui a les plus grosses auto-attaques du jeu. Il est, il est derrière Stukov, je crois que c'est le deuxième derrière Stukov. Mais il doit y avoir un tral pas loin aussi. Donc c'est les grosses, grosses... Enfin, mais il est devant, il est devant tral, Ragnaros, pour le coup. Et euh, attaque cuisante, donc 60% de dégâts supplémentaires sur une auto, c'est monstrueux. Imaginez que si vous faites, si vous faites par exemple, je sais pas, un E, auto-attaque, tu spell... 2000 de dégâts, sur deux spells, hein. 2000 de dégâts, auto-attaque, Q-spell, avec le E qui pack, c'est avec le 1 bien sûr, 2000 de dégâts. Vous vous rendez compte que le burst, et c'est pas impressionnant, hein. faites fait ça, hop, Alors, je me suis raté d'ailleurs, c'est auto-attaque, Q-spell, pour, pour le reset, et boum, 2000 de dégâts, instant, en mode waouh d'accord, quand même, <rire> c'est monstrueux, c'est monstrueux, et en plus ce qui est intéressant, c'est que généralement, si vous faites l'auto-attaque Cuspel comme je vous l'ai dit En fait lancez un sort Si vous mettez un E par exemple En fait vous réduisez le temps de recharge Vous aurez l'attaque cuisante plus vite en fait Puisque vous allez faire le E mais c'est au moment où ça touche Que ça réduit le temps de recharge de l'auto-attaque Donc si vous faites Auto-attaque Cuspel Et eh bien vous récupérez Vous avez vu j'ai récupéré instantanément mon attaque cuisante Casion en vrai non je ne l'avais pas c'est pour ça. Je l'avais pas avant c'est pour ça. Mais vous allez la récupérer très très vite dans le teamfight. Donc euh, le reset d'auto-attaque timer en plus de vous augmenter vos dégâts très rapidement, en fait ça va avoir. Une synergie directe pour réduire le temps de recharge de l'attaque cuisante Je vois énormément de Ragnaros qui ne font pas de reset dauto attack timer Et c'est pas normal en fait hein. C'est pas bien hein. Encore une fois sur une auto vous mettez 1000 de dégâts hein. Genre sur un combo vous mettez 1000 de dé... 1100 de dégâts Donc euh, non c'est super important Et même si vous jouez pas attaque cuisante Le reset dauto attack timer sur le Q-build Enfin sur le Q-spell pardon c'est trop trop fort Ensuite on a euh, au niveau 7 le euh... Alors ça ce talent il peut se jouer avec tous les builds C'est vraiment sur le build E puisqu'il n'y a pas de talent sur le E donc ça marche très très bien avec le, mais à côté de ça, même un Q-Build, ça peut jouer, hein, ça peut jouer sur un Q-Build, ça peut tout à fait jouer sur un Q-Build, on peut faire de l'hybridation dans, dans, dans les talents. Main de Ragnarose, donc si renforcement de sulfuras touche au moins 2 héros adverses, rend 10 points de mana, plus rapidement pendant 4 secondes. Là, vous commencez à avoir la synergie avec le Slow, c'est-à-dire que vous allez augmenter vos dégâts en PvE, et avec le Q-Build, avec le q au 7 vous allez pouvoir mettre des Q en boucle maintenant ça sous-entend qu'il faut euh, qu'il faille deux joueurs en face pour que ça proc donc c'est pas mal contre du, beaucoup de mêlées ça peut être pas mal contre beaucoup de mêlées mais généralement contre beaucoup de mêlées Ragnaros il est quand même assez vulnérable donc c'est à la fois bien et pas bien mais c'est vrai que si vous pouvez en profiter c'est très très fort ça peut être très très fort et vous pouvez jouer Q build avec attaque cuisante hein, ça marche aussi euh, parce que vous allez augmenter votre burst justement, auto-attaque Q Si vous avez augmenté les dégâts de l'auto-attaque avec attaque cuisante et les dégâts du q spell bah, Vous augmentez votre burst direct très très fort euh, et très rapidement euh, Puissance du magma, si bon ça pour le coup si vous jouez Z vous êtes un peu obligé de jouer puissance du magma Si météor vivant touche des héros adverses au moins 5 fois, réduit son temps de recharge de 7 secondes et rend euh, 30 points de mana euh je suis mitigé On peut... Après je dis ça, généralement quand vous jouez Z1 Vous avez envie de jouer ce talent Mais c'est vrai que honnêtement vous pouvez tout à fait jouer Z1 Et partir à ta cuisante Maintenant l'intérêt, comme j'ai dit 5 fois Ça a l'air beaucoup, mais en fait c'est à chaque tic de Z Donc si vous touchez avec le Z et euh, un rebond bah, C'est assez facile de, de, de le faire proc ce talent Donc réduction du temps de recharge Ça vous permet de spammer votre Z Donc c'est quand même très très fort Mais vous pouvez faire de l'hybridation, il n'y a pas de souci. Niveau 10, mesdames et messieurs c'est le moment où euh, eh bien, il va falloir euh, trancher dans le vif Niveau 10 de Ragnaros Nous avons un ultime qui a 60 secondes de temps de recharge Qui coûte 70 de mana Qui s'appelle la frappe de Sulfuras Projet de Sulfuras pour pulvériser la zone ciblée Au bout de 0,75 secondes Donc il y a quand même un petit temps d'animation Et inflige 593 points de dégâts Les ennemis au centre subissent 1409 de points de dégâts Et sont étourdis pendant 0,5 secondes Je vais juste euh, remettre au niveau 20 Qu'on ait les valeurs niveau 20 donc hop, hop, hop. Donc c'est euh, 1300 points de dégâts au centre. C'est pas mal. C'est 1300 points de dégâts et sont étourdis pendant 0.5. Le principe c'est quoi Vous mettez un R, boum, 1850 hein, parce que ça s'est additionné. 548 plus 1303. Donc vous avez le bonus euh, du centre et des dégâts aux, aux alentours. Et vous l'avez vu sur... 1300, euh, 1300, ah oui non, 1850 c'est parce que j'ai touché l'autre, pardon, parce que non en fait ça, ça fait pas les dégâts, voilà c'est 1302, ça fait bien 1300, euh, 1303 de dégâts donc il euh, n'y a pas les dégâts supplémentaires qui s'appliquent euh, my bad Mais le principe c'est quoi Vous allez slow un adversaire et vous allez détruire un mec et là bah, 3348 points de dégâts vous pouvez one shot euh, certains euh, carrés distance le principe de la Sulfuras, c'est de la connaissance de jeu. Vous allez attendre un contrôle allié, en fait. Un contrôle allié, euh, par exemple, une glissade de TC, Sulfuras dessus. Diablo fait un combo, AE vous mettez la Sulfuras dessus. Route Malfurion, stun euh, Sulfuras. 60 secondes de temps de recharge, c'est simple. Johanna qui appuie sur son ult, Sulfuras instant. Et vous allez exploser un joueur, sachant qu'avec le slow, bah, vous pouvez placer votre Sulfuras tout seul, comme un grand alors, je viens de la rater, évidemment. évidemment. Ah, bon. <rire> bon, évidemment, hein, l'IA fait un peu n'importe quoi. Euh, petit rappel d'ailleurs avec la Sulfura, c'est pour ça, parce que si vous essayez de les l'épiphométrer, ça peut marcher, hein, ça peut marcher si vous anticipez bien, etc. Ça demande de la pratique, faut s'entraîner un petit peu. Il y a plein de manières de l'utiliser. Euh, soit, par exemple, vous allez euh, anticiper un adversaire, l'idéal étant d'attendre un contrôle allié. Hein, l'idéal étant d'attendre un contrôle allié et... Un point très très fort sur la Sulfuras qui n'est pas indiqué La Sulfuras un... Attendez je vais juste vous montrer la portée de Sulfuras La portée de Sulfuras est grande quand même hein. Elle est grande de base, hein. vous voyez je peux la lancer de là Mais elle n'est pas si grande que ça Si je passe en Molten Core je peux lancer Ma Sulfuras et là ça va devenir Très fort puisque vous pouvez ralentir La cible et Sulfuras Pour mettre vous voyez un énorme Un énorme burst instantanément en fait sur Arthas On, se sert, on lance quand même Toujours la rune en premier On lance en plus, potentiellement, vous camouflez l'arrivée de la Sulfuras puisque vous avez déjà vos spells, en fait. Donc, l'adversaire ne voit pas la Sulfuras arriver. Et l'intérêt, bien entendu, ça va être de ralentir avec le Z, mais il faut appliquer le E quand même. Et donc, vous mettez le Slow et vous mettez la Sulfuras. Et vous pouvez suivre de très loin vos alliés puisque vous voyez la portée du Molten Core, c'est également la portée de la Sulfuras, en fait. Hein. Donc, vous avez... Toute la portée de votre Molten Core qui est placée ici Vous pouvez même gratter un petit peu vu que ce sont des cercles Vous pouvez gratter un petit peu Je rappelle le quand même en Molten Core ne fait pas de dégâts au bâtiment Rappelez-le, rappelez-vous bien de ça Il n'y a que le Z et le Q-Spell en, en Molten Core qui font des dégâts Donc Sulfura c'est l'ultime par excellence de Ragnaros Utilisable très facilement vous-même même, même s'il si vous enfin, n'y a pas de contrôle dans votre équipe Et normalement il y a toujours un, un, au minimum un contrôle dans votre équipe euh, donc, anticipez le bien, enduire une route, boum, sulfurasse, euh, ce genre de choses. Et euh, en flanque, par exemple, un Ragnaros qui sort d'un buisson, qui sort d'un côté, c'est vrai que ça peut faire un, un, un carnage. Hein. Vous avez. Euh... Voilà, vous attendez votre slow, votre E, et ensuite ça touche et ça fait très, très, très, très mal. Euh, un truc aussi que j'ai pas évoqué sur euh, Ragnaros qui est très important, c'est halt euh, plus lancer un sort. Si vous avez regardé mes From Zero to Heroes, vous connaissez. C'est pour lancer un sort sur vous-même Et ça va être quasi indispensable sur la vague explosive Pour gagner du temps Parce que vous n'allez pas faire E machin Non en fait Alt E direct comme ça ça lance sur vous Et le Alt R fonctionne sur Ragnaros Pour lancer la Sulfura sur vous-même Vous allez me dire quel intérêt Et bien par exemple il n'y a pas très longtemps je jouais contre une Liming qui jouait pot de diamant au 16, hein, qui avait tendance à lancer des E plus vite que son ombre et à faire un peu n'importe quoi, et vu que ces joueurs-là bah, ils sont très faciles à anticiper, hein, dès qu'ils ont leur E, ils le balancent, je savais qu'elle allait avoir son E, j'ai Sulfura sur moi-même, elle m'a E in, et elle est morte instant. Donc, euh, bon, c'était très très cheesy, hein, euh, j'avais anticipé qu'elle allait go, elle l'a fait, bien joué à moi, mais... C'était dangereux hein, de lancer, la si je, si je me rate, je suis mort hein, là-dessus. Mais c'est quand même une info à, à connaître. Vous pouvez lancer du coup le spell sur vous-même avec Alt-R. Comme ça, vous, vous savez, si un mec arrive sur vous, bah, vous pouvez toucher. Euh, niveau 13, euh, enfin pardon, excusez-moi, je vais quand même parler de la vague de lave. La lave wave qui est l'ultime que l'on voit euh, le plus malheureusement en solo queue sur euh, Ragnaros. Pourquoi Alors déjà, parlons de manière défini et factuel du, de l'ultime 80 de coups en mana donc plus cher que la Sulfurase temps de recharge 120 secondes donc pour un ultime vous en avez deux avec l'autre libère une vague de lave depuis Lidl qui... alors on va, hop on va faire ça toc, toc et je vais vous montrer à quoi ça ressemble lava wave donc le principe c'est quoi c'est que ce, toutes les 120 secondes vous allez lancer une vague qui va... Infliger 526 points de dégâts par seconde aux ennemis hors bâtiment Et ça ne fait pas de dégâts au bâtiment sur sa trajectoire Et tue instantanément les serviteurs adverses Dégâts héros augmentés de 100% Alors il y a des petits, petites choses à apprendre sur la, la Lava Wave Le principe c'est que du coup, eh bien, la Lava Wave va tuer les sbires Et vu qu'elle tue les sbires, elle ramasse automatiquement l'expérience des, des sbires qu'elle a tué Puisque ça compte comme un last hit, hein, c'est vous qui l'avez tué avec une compétence Donc vous récupérez l'XP des sbires il y a un autre petit tips qu'on m'a rappelé il n'y a pas très longtemps, c'est que la Lava Wave récupère aussi euh, les globes d'expérience de la vague. Ça, c'était un up qu'ils avaient mis parce que c'était quand même pas terrible. Du coup, en fait, même les, les, les sbires déjà morts, eh bien, la Lava Wave va récupérer leurs globes d'XP. Bon, du coup, ce ne sera pas des globes d'XP à, à full expérience, mais c'est toujours une récupération. Maintenant, la Lava Wave, elle est toujours jouée. Pourquoi elle est jouée parce que, alors, attention déjà, premier, euh, première idée reçue qu'il faut débunker instantanément sur la Lava Wave. La Lava Wave n'est pas un ultime de teamfight. Hein. Euh, déjà, ça ne fonctionne que sur les, euh, sur les voies, hein, que sur les lanes. Donc, vous, par exemple, si vous combattez dans la jungle, bah, vous n'avez pas d'ultime. C'est quand même dommage avec Ragnaros qui a quand même un très très bon ultime à côté. Et euh, une autre idée, enfin, donc cette idée reçue, c'est aussi de penser que c'est un ultime PVP. Regardez les dégâts que j'ai mis à Arthas. Y a que dalle en fait. Il Y a que dalle de dégâts en fait. Et d'ailleurs une euh, idée aussi, c'est quand vous entendez ça, Arta, enfin euh, Ragnaros, justement va balancer l'info. Hein. Donc quand vous entendez euh, Ragnaros qui gueule. Euh, alors qu'il n'est pas dans votre équipe ou quoi que ce soit où vous jouez pas Ragnaros, c'est que généralement il y a une lava wave qui arrive. Vous avez juste à vous écarter sur le côté, vous ne prenez absolument aucun dégât. Si jamais euh, vous n'avez pas le choix et que vous allez prendre la lava wave dans la tête, euh, une idée un peu bête, hein, euh, c'est de, enfin un réflexe bête, c'est de partir dans l'autre sens. Euh, vous allez prendre encore plus de dégâts en fait en, en allant dans l'autre sens. Pourquoi Parce que si vous reculez en fait, eh bien vous allez prendre encore plus de tics de lava wave. Du coup la lava wave fera plus mal. En fait. C'est un peu bête, mais euh, si vous voulez prendre moins de dégâts de la Lava wave il faut aller par là, en fait. aller à l'opposé de la Lava wave Comme ça, vous prendrez moins de tic. Après, évidemment, l'idéal étant d'aller sur les côtés, bien sûr. Pour, Mais si vous n'avez pas le choix, partez plutôt vers la Lava wave que, à que dans l'autre sens, en fait. Et euh, du coup, sinon, bah, vous allez sur les côtés, hein, et vous ne prenez pas de dégâts. Et en fait, ça ne fait pas si mal que ça, la Lava wave hein. en, en PvP, ça ne fait pas si mal que ça. Vous allez voir. Sauf si Arthas va vers là-bas. Regardez, regardez. Regardez, il a pris. Il a rien pris! Et vous allez me dire, il a de l'armure. Non, c'est de l'armure physique! Il a, il a rien pris! La Lava Wave, ça fait zéro dégâts en, en PvP. Hein. Ça fait vraiment zéro dégâts. Et comme c'est marqué dégâts aux héros augmentés de 100%, on se dit, waouh, les dégâts sont insane. Pas du tout! Pas du tout. C'est les tics qui font, euh, qui font mal. Et en fait, bah du coup, il a pas fait. Ça fait pas mal. Ça fait vraiment très très peu de dégâts. Donc, la Lava Wave, c'est surtout utilisé. Parce que la plupart des Ragnaros. Euh, la joue, c'est souvent pour pouvoir soak en fait Vous êtes sur la botlane, il y a une vague top Et eh bien je balance la lava wave top pour récupérer l'xp top en restant sur la bot lane. Ça peut, Je dis pas que cet ult est vraiment poubelle de chez poubelle Parce qu'il y a des situations où ça peut sortir Mais honnêtement il est extrêmement spécifique Il est vraiment très très très très spécifique Et la plupart du temps la lava wave c'est pas terrible Surtout qu'en fait la plupart des joueurs la lava wave c'est justement en fait souvent c'est un peu un aveu de je ne sais pas, euh, je suis nul en macro donc je compense par une lava wave, c'est souvent ça le truc, alors que si vous cherchez à vous améliorer, que vous réfléchissez et que vous soyez intelligent sur vos rotations et ça vous allez apprendre ce genre de choses bah, en regardant des matchs compétitifs et même s'il n'y a pas de Ragnaros, vous allez euh, sur les matchs compétitifs regarder un petit peu ce que font les solo avec l'expérience, avec la connaissance de jeu vous n'avez pas besoin de lava wave en fait, donc la Lava Wave c'est 120 secondes CD pour une vague de sbires tuée et à la limite, pour la rentabiliser un peu plus, il faut tuer au minimum deux vagues de sbires pour que ce soit vraiment rentable. Deux minutes, deux minutes pour un ultime qui ne servira à rien en team fight et qui sert à prendre deux vagues de sbires. C'est c'est, pas fou, hein c'est vraiment vraiment pas fou et euh, une vague de sbire avec, euh, avec euh, Ragnaros, bah vous, vous, la, vous la détruisez avec vos kits de base, vous avez, un, vous avez des spells qui sont incroyables Je veux dire ce serait sur Nova ce spell, potentiellement on pourrait dire bon bah le perso a zéro 0 clear, ça va l'aider Mais lui il a tous les spells de rag sont extraordinaires pour, pour, pour, pour wave clear. Donc euh, la lava c'est vraiment vraiment pas terrible Niveau 13, alors là niveau 13 ça va être très intéressant parce qu'il y a un talent un peu générique Et euh, d'autres qui sont un peu plus spécifiques Mais vous avez donc euh, Un talent, enfin euh, quand je dis générique C'est plutôt lui justement qui est spécifique Si Ragnaros est étourdi lui confère 40 points d'armure Pendant 3 secondes ce qui réduit les dégâts subis de 40% Alors une époque même en Bill Cuspel spell on voyait Flamme Persistante. Bon, c'était très très fort à une époque, puisque maintenant il y a un nerf, c'est cet effet, un temps de recharge de 15 secondes. Il ne peut pas s'appliquer en boucle sur Ragnaros, à une époque qui s'appliquait en boucle, et je peux vous dire que ça, et en plus avant c'était plus d'armure, donc c'était énorme. Mais à l'heure actuelle, il est toujours viable. En Bill Cuspel notamment, où vous allez vous exposer un petit peu plus, c'est vrai que la Flamme Persistante est très forte. Et pourtant, on pourrait dire bah, en q il y a un talent. Mais généralement, privilégiez ça s'il y a vraiment beaucoup de stun. Euh, c'est que ça marche que sur les étourdissements, hein, donc pas les routes. Donc euh, prenez ça s'il y a beaucoup de stun, c'est très fort. Le q augmente les soins de renforcement de sud de 45% des dégâts infligés aux héros en 2 secondes. Ça, c'est le petit point. Sur le papier, on pourrait dire Ah, c'est pas mal. Mais c'est en 2 secondes, donc euh, c'est un peu moins bien. C'est une régénération qui n'est pas directe, mais sur la durée. Et à côté de ça, vous avez la flamme trempée. Quand vague explosive inflige des dégâts à un héros adverse, qu'on fait un bouclier à Ragnaros équivalent à 100% des dégâts infligés pendant 3 secondes, si vous jouez le niveau 1, vous avez 75% de dégâts supplémentaires sur le E, donc vous avez aussi bah, 75% de boucliers supplémentaires. Donc euh, c'est vraiment très fort, c'est vraiment très fort. Sachant que c'est pas terminé, hein, donc moi j'adore flamme trempée parce que ça vous permet aussi En fait avant de lancer un team fight, vous avez mis un E sur un de vos tanks Et ben boum ça pète, vous avez un shield, il dure 3 secondes hein, donc c'est quand même assez long Et surtout vous même dans le team fight, si vous touchez plus de personnes vous allez avoir une énorme protection Ragnaros il a pas tant de protection que ça, même si vous avez un outil de régénération il a pas grand chose à côté de ça Donc c'est vraiment pas mal Moi j'aime beaucoup encore une fois le E niveau 13, les talents sur le E synergisent tous très bien les uns avec les autres euh, niveau 16, alors il y a un talent qui est très très fort c'est la brûlure intense Renforcement de Sulfuras qui consomme 9% du maximum des points de vie adverses en 3 secondes Ces dégâts supplémentaires ne rendent pas de points de vie sinon ce serait beaucoup trop fort Mais la brûlure intense c'est vrai que même en build E ça peut se jouer tellement c'est fort la brûlure intense 9% des PV max en 3 secondes c'est solide, hein c'est très très solide Bombe météorique, météor vivant explose en fin de trajectoire infligeant 482 points de dégâts Les ennemis se trouvent en son centre, subissent 30% de dégâts supplémentaires Donc ça, sur un Build Z, évidemment, c'est euh, très très violent Eco-explosif, quand vague explosive expire, on lance une seconde sur Ragnaros Donc si jamais vous l'avez lancé sur vous-même, ça vous fait 2 E 2 E qui vont proc le niveau 1, le niveau 4, le niveau 13 Donc c'est à la fois un talent offensif et un talent défensif Ce qui n'est pas le cas du Cuspel, c'est uniquement offensif Le Z, uniquement offensif donc éco-explosif si vous êtes parti flamme trempée, c'est à la fois un talent offensif mais qui devient également un talent défensif Et en plus utilitaire puisque ça se slow Donc le principe c'est quoi Vous mettez un E sur votre tank hop, Et vous avez un E gratuit donc ça vous met deux e, potentiellement Et vous voyez vous avez du shield, vous avez tout ce qu'il faut pour pouvoir inquiéter l'adversaire Et ça c'est très intéressant et donc en teamfight, vous pouvez lancer votre E sur un tank au départ, ça va revenir sur vous, et ensuite, bien sûr, vous avisez, vous n'êtes pas obligé de faire péter l'E hein, si vous avez mis un E, je sais pas moi, sur, euh, sur votre allié. Ah bon, il est mort du coup là mais si vous êtes, donc attention hein, si jamais le mec meurt, votre E est gaspillé Si jamais vous avez lancé votre E, derrière bah, vous avez la mobilité, vous pouvez y aller ou ne pas y aller hein, C'est pas, faut pas euh, forcément, je dois faire péter mon, absolument Le CD quand même, vous pouvez, il euh, n'y a, a pas de souci, ça va, hein, vous, pouvez, euh, vous pouvez temporiser, vous pouvez attendre Niveau 20, et là le niveau 20, il y a des, des 20 qui sont incroyables sur Ragnaros Notamment le mode héroïque Augmente les points de vie et les dégâts infligés de 25% pendant le Molten Core et réduit son temps de recharge de 50 secondes. Donc au lieu de 120 secondes CD, vous êtes à 70 secondes de CD. Quasiment une minute de CD sur le Molten Core. Et vous augmentez vos points de vie de 25%. Donc 25% de points de vie, bah euh, votre Molten Core, euh, il a 11 000 points de vie. Hein. C'est... Ah mince parce que Je pensais que j'avais Sulphura. Dommage. Mais euh, du coup... Inutile de vous dire que Molten Core bah, ça augmente aussi les dégâts de la Sulfurase de 25% en fait, ça augmente les dégâts de la Sulfurase de 25%, ça augmente les dégâts du E, du Z, de la... c'est simple avec le mode héroïque vous pouvez one shot très facilement un adversaire et quand je dis très facilement c'est même des cibles assez tanky sont vulnérables avec le mode héroïque, vous faites extrêmement mal. Maintenant il y a un autre talent qui est très bien, c'est pour le teamfight bien sûr, si vous avez des petits soucis, euh, c'est une stase, temps de recharge 60 secondes, Ragnaros s'immerge dans les profondeurs, ce qui le plonge dans une stase et lui rend 1368 points de vie en 3 secondes, donc ça met un petit peu de temps, la stase est cool, la stase est cool mais souvent c'est, le mode héroïque c'est vraiment le 20 de Ragnaros, mais le cratère c'est vrai que c'est le truc qui vous rend un peu plus safe en teamfight, donc si vous faites pas mal embêter, ça peut être bien, ça va vraiment jouer entre ces deux niveaux 20. Ensuite on a euh, la lava wave améliorée qui est meilleure quand même que la sulfure améliorée La sulfue améliorée c'est pas terrible hein, en vrai euh, c'est pas terrible Déferlante de lave donc vague de lave obtient une seconde charge et son temps de recharge est réduit de 30 secondes C'est pas trop mal hein, ça permet d'avoir 90 secondes de CD sur la lava wave et en avoir deux Donc c'est avant le 20 la lava wave c'est vraiment naze Et le truc c'est que même en mode héroïque bah, vous pouvez augmenter les dégâts de la lava wave Après ça ne marche qu'en PVP donc euh, en PVE bah, c'est vrai que deux lava wave c'est ok mais même, hein, ça, reste, ça reste pas fou, hein, ça reste vraiment pas fou quand vous êtes, euh, vous avez un potentiel de teamfight avec Ragnaros qui est dingue, vous avez un potentiel de PvE qui est dingue, donc vous tout misez sur euh, le PvE, c'est euh, pas, hein, pas fou. Si vous voulez faire ça, autant jouer un global hein, en fait. Hein, jouer des AK, ça ira plus vite, hein, ce sera bien meilleur. Et enfin la, frappe, la flamme de Sulfuron, donc euh, Sulfurin s'améliorer, frappe de Sulfura s'alentit, ils émettent 50% pendant 2,5 secondes et la durée de l'étourdissement infligé aux ennemis présents dans la zone centrale augmente de 1 seconde. Donc en gros le stun dure euh, 1,25 secondes et à la sortie ils sont slow de 50% pendant 2,5 secondes. C'est trop... En fait malheureusement c'est un niveau 20 quoi, c'est pas fou. Ce serait, euh, ce serait, je sais pas moi, 40 secondes de CD sur le R au lieu de 60, euh, un truc, mais c'est que du contrôle. En fait le principe de la Sulfuras c'est de one shot un mec, c'est pas de le contrôler, le stun en plus il est cool et euh, il vous donne des... il vous donne l'occasion de tuer quelqu'un mais la Sulfuras est là pour tuer en fait, c'est les dégâts du centre qui sont vraiment très intéressants Donc euh, et généralement comme je l'ai dit vous lancez la Sulfuras derrière des contrôles, vous... ça arrive de lancer la Sulfuras pour contrôler mais c'est quand même c'est quand même rare et le principe c'est quand même de prendre les dégâts du centre Donc Flamme du Sulfuron C'est pas terrible Un jour j'espère qu'ils changeront ça Ils ont déjà essayé de la up Mais c'est pas fou Et euh, changer un petit peu La manière de faire euh, Soit ça augmente Les dégâts de la Sulfurase Au centre de euh, 10 ou 15% Je sais pas Mais faut, faut qu'ils fassent un truc Parce que Bah pff, Mode héroïque Ça augmente de 25% Les dégâts de la Sulfurase Vous voulez une Sulfurase améliorée Bah je mode héroïque. <rire> Alors au niveau des builds, faisons un petit récapitulatif, ça nous donne quoi Ça nous donne le build E que je conseille, qui est mon préféré, que je trouve très très solide, que je trouve très très fort. Et voilà, vous avez votre build E qui fonctionnera un petit peu tout le temps. Alors bien sûr, on peut adapter ce build avec un changement niveau 4, un changement euh, niveau 16, niveau 16 également. Mais euh, globalement, ce build-là, très très fort en PvP, très très fort en PvE. Attention quand même à l'utilisation de votre E, hein. c'est vraiment ça qui va faire la différence. Et, est-ce que vous y allez comme un bourrin ou est-ce que vous la jouez de la manière un peu plus, euh, un peu plus intelligente Et est-ce que vous allez waveclear au E sans avoir pris l'information sur est-ce qu'il va y avoir un potentiel gank C'est ce qui va faire que ce build est fort ou pas en fait, hein, parce que sinon ce build est très fort. On a ensuite le build Cuspel, assez classique, build Cuspel, on va jouer le à dou pour parce qu'on en a parlé. Euh, Cuspel par exemple le 13, Sulfura euh, 10, euh, 7. pardon. Le Q-Spell ici, pour le coup sur le build Q-Spell, comme je l'ai dit, on peut partir sur... Même... même honnêtement, Flamme trempée peut jouer, mais plutôt Flamme persistante s'il y a du stun, s'il n'y a pas de stun, cotérisation. Ok donc je vais prendre flamme persistante pour changer un petit peu euh, Niveau 16 brûlure intense évidemment c'est l'intérêt hein. Avec le niveau 7 vous avez 2 secondes de CD sur la brûlure intense Donc 9% PV max euh, qui revient très vite très vite très vite Donc ça fait très mal en plus de, de, de, des quêtes hein. Le principe voilà encore une fois c'est d'essayer de, de stacker le plus vite possible Mais c'est quand même pas si facile que ça de stacker L'idéal c'est de l'avoir avant le niveau 10 mais c'est pas simple, c'est pas toujours simple Niveau 16, donc brûlure intense, on l'a dit Niveau 20, bah Molten Core très très fort Après en Bill Cuspel, le cratère, l'idée du Q Spell c'est vraiment de rester un peu plus en teamfight Donc cratère peut être intéressant, le moment où vous avez forcé des choses sur vous Ça peut vous permettre de vous régénérer, le temps de pouvoir revenir avec le Cuspel et d'être ingérable Donc le cratère est encore meilleur en Q mais encore une fois mode héroïque, bah vous avez juste un ultime toutes les 80 Enfin, c'est toutes les 70 secondes. Vous avez un molten core, quoi. Très, très, très, très fort. Et attention d'ailleurs à ne pas molten core quand le niveau 20 arrive. Ça m'est déjà arrivé ça. Bon, après, le molten core, faut le faire quand vous devez le faire, bien sûr. Mais c'est toujours triste, c'est toujours un crève-coeur de le faire niveau 19 et demi quand le 20 arrive. Parce que bah, vous aurez enfin, vous prendrez votre main d'héroïque et. Euh, donc, par exemple, si jamais il y a un fight, vous avez pris, vous êtes en CD de Molten Core et que c'est potentiellement le team fight final, ne jouez pas Moderic évidemment parce que dans ce cas, bah, vous avez pris un vin qui ne servira pas. Donc prenez Cratère à ce moment-là. Donc euh, je vais mettre euh, le Moderic quand même mais le Cratère. Je vais vous montrer quand même à quoi ça ressemble peut-être à la limite. En fait, l'idée, je vais juste, hop, temps de recharge, on va les enlever. Le principe, c'est, euh, je vais aller, mettez-moi des dégâts, vas-y, merci Artas, merci Artas. Oh là là, ça se passe mal, hop. On se met dans le cratère Ça régène Vous pouvez l'annuler hein. Vous pouvez annuler avant la fin Pour pouvoir surprendre l'adversaire aussi Ouais Hop On se soigne Et on repart Là je repars Je prends que seulement deux tics de soin Pour surprendre l'adversaire Parce que sinon il peut vous attendre à la sortie Et vous voyez le premier Malheureusement en fait le premier tick. Et un peu tard, c'est pas direct le premier tick Ce qui est un peu dommage euh, Donc voilà pour ce qui est de, des, du build Q On a le build Z Ensuite Z1 Le 4, bah on peut partir embrasement Ou armure anti -sor. Armure anti encore une fois, c'est vraiment juste bah, 50% après avoir touché le Z Donc vous pouvez le jouer en build q spell hein, le ZO4 hein. Vous pouvez le jouer en build E, le ZO4 S'il y a beaucoup, par exemple, un double triple mage euh, Bon bah oui, gardien de feu, ça marche avec tous les builds hein. Donc je vais, pas, je vais pas mettre le Z parce que c'est encore une fois spécifique à la compo ennemie, ça n'a rien à voir avec le build Donc euh, par exemple le slow Surtout que le slow bah, vous pouvez l'appliquer de loin avec un mêlée, un sbire par exemple hein. Vous voyez vous le touchez comme ça et hop on balance Vous voyez là j'ai touché 5 mecs hein, donc j'ai ma réduction de temps de recharge normalement La sulfuras pour finir de loin aussi l'adversaire euh, Au niveau 13 bah, ça va dépendre hein, euh, Le Q, le bouclier, le bouclier ok hein, Même si vous n'avez pas le niveau 1 de l'augmentation ça reste un, un petit bouclier Ça reste euh, plus safe hein, donc vous pouvez tout à fait euh, le jouer mais après bon, le, la flamme persistante contre stun, très intéressant aussi. Mais je vais mettre ça pour changer un petit peu. Et euh, le, la bombe météorique du coup, du niveau 16. Et vous voyez, vous pouvez... Mince, hop, temps de recharge. Bon là, je pas touché énormément, mais vous voyez l'explosion du 16. Et quand vous avez en fait accompli la quête, qu'est-ce que ça fait Ça vous permet, temps de recharge, hop, temps de recharge. Ça vous permet en fait de rediriger... Du coup vous voyez vous pouvez rediriger pour l'explosion du niveau 16 pour toucher plus facilement en fait. Hein. Par exemple temps de recharge. Là Arthas il fait un peu nimp. Hop je vais revenir et bim il y a l'explosion finale qui va proc. Et l'adversaire est souvent surpris des dégâts qu'on colle hein, sur un météore. Ça marche très très bien. Ça marche très très bien. Et au niveau 20 bah, bien sûr mode héroïque. Encore une fois euh, voilà pour ce qui est de Ragnarok, je pense avoir de, été pas mal exhaustif sur, sur les, euh, les, les astuces et autres. Euh, les builds fonctionnent, c'est à vous de, de voir et de vous adapter. Encore une fois, par exemple, attention à ne pas sous-estimer des garoches à la rax, ce genre de, de perso qui vont vous punir très très très très vite avec, euh, avec euh, Ragnaros, donc faut être safe, ça, ça donne l'impression que c'est un perso euh, de bœuf, hein, de bourrin, mais non, non, non, c'est un perso qui est quand même relativement fragile, vous voyez sur des valeurs niveau 20 je suis qu'à 4500 de, de points de vie, on pourrait dire que c'est beaucoup, 4500 points de vie avec un personnage qui n'a quasi aucune mobilité et qui force un spell offensif pour pouvoir se bouger, qui a très peu de sustain, enfin qui a de la régénération par le A, mais au final pas tant que ça. Donc c'est c'est pas simple. Et c'est une régénération qui doit se faire au corps à corps en plus. Donc c'est pas comme Tral par exemple qui peut spam de loin et qui va récupérer des soins. Ragnaros lui doit être au corps à corps. Alors bien sûr vous pouvez vous régénérer sur les vagues de sbires, hein, c'est un petit peu votre bonbon. Sur les hards, etc. Vous allez vous régénérer. Mais euh, du coup c'est. C'est délicat, c'est délicat comme euh, perso à jouer Et penser à utiliser le Molten Core en quick match Je vois des, je vois des, même, même en ranked, je vois des Ragnaros qui utilisent très très peu leur Molten Core Ça ne veut pas dire qu'il faut le lancer n'importe quoi, n'importe comment Parce que quand vous claquez un Molten Core, normalement l'adversaire il entend le bruit Et euh, quand vous commencez à lui tirer dessus, bah, les, les mecs ils savent pas trop Maintenant, Molten Core, ce qui est très intéressant Ça va être sur des objectifs, genre Sanctuaires Infernaux par exemple Pendant le Sanctuaire, vous avez balancé tous vos spells, vous allez Molten Core vous allez tout balancer, comme ça, à sortie de Molten, vous avez aussi vos spells. Euh, un point d'ailleurs, sur la, la, la Lava Wave, aussi une autre euh, idée des reçus à débunker. La Lava Wave, la plupart des gens pensent que Ragnaros est très fort sur Braxis, parce que Ragnaros sur Braxis, il va pouvoir, quand la vague de Zerg arrive, il va pouvoir dépush, ce qui est vrai. Ce qui est vrai, ça fonctionne très très bien sur la vague de. sur les Zerg, hein, le, le, le Molten Core. Le problème, en fait, c'est que du coup, la plupart des gens se disent, ah bah la Wave, ça doit être très fort pour dépush les Zerg. Je, je vous. Allez faire une, une game sur Braxis, tentez Lava Wave sur une vague de Zerg. Vous ne tuerez même pas les chancres avec la Lava Wave. Parce qu'en fait, ça, ça donne cette impression, comme vous tuez les sbires, vous one-shotez les sbires, vous se dit, oh, ça va être trop fort sur les Zerg et tout. Une Sulfurase, alors jamais vous utilisez la Sulfurase pour ça, mais une Sulfurase fait plus mal aux Zerg qu'une Lava Wave. Donc, non, euh, on casse tout de suite ça. Et sur Braxis, Ragnaros... Donc la lava wave déjà useless sur Braxis, mais en plus de ça, autre point aussi qu'il faut rappeler par exemple sur Braxis, Ragnaros en 1 contre 1, c'est pas dingue, hein. la force de Ragnaros c'est justement de pouvoir wave clear très vite et de bouger. En 1 contre 1 Ragnaros il a de grandes forces, mais il a de grandes faiblesses. Et c'est pas le meilleur pour pouvoir gérer, euh, parce que encore une fois il est très vulnérable au gank, donc Ragnaros solo lane sur Braxis, c'est la mauvaise bonne idée, hein. c'est... Euh c'est pas bon, hein. vaut mieux le mettre sur Baraxis, vaut mieux le mettre dans le Formen au bot hein. honnêtement, vaut mieux le mettre Formen au bot et dès qu'il y a la vague de zère qui arrive bah, eh bien, vous vous orientez en fonction et là vous allez mettre votre Molten Core pour des push plus vite, évidemment un point aussi, euh, le Molten Core peut avoir une petite astuce, c'est euh, par exemple sur des cartes comme euh, comme Anamura ou Blackheart B, hein, B du cœur noir, ou Sky Temple, Temple Céleste, là où les objectifs tirent directement sur les structures, le Molten Core peut vous permettre d'économiser les points de vie de vos forts, puisqu'en fait l'objectif va tirer sur le Molten Core. Donc vous allez perdre votre Molten Core, mais d'un autre côté ça va sauver vos structures. Pour sauver des T2, etc., ça peut être utile. Attention aussi, j'ai vu des Ragnaros Molten Core, en mode ça va être trop bien le, le fort ne tire plus Vous prenez le contrôle du fort Donc le fort ne tire plus Donc ça veut dire qu'il faut être très très punitif Or souvent l'adversaire peut venir derrière lui péter la gueule du, du Ragnaros et quand le Molten Core se termine, vous revenez à l'endroit où vous l'avez incanté, donc potentiellement au cœur de l'équipe ennemie. Donc il faut faire attention à ça. Hein. C'est pas toujours la meilleure idée de Molten Core quand vous y a 5 adversaires qui sont sur, euh, sur le fort et que vous êtes tout seul. Hein. C'est pas forcément la meilleure idée. On va vous tuer à la sortie. Et, euh, parce que le fort il réduit les dégâts, il, enfin il augmente les dégâts, il réduit euh, l'armure, etc. Quand vous êtes en, en Molten, ça marche pas ça. Et c'est que du skill shot. Hein. Donc si vous vous ratez, euh, c'est terminé. Voilà, c'était... Euh, je voulais juste faire ce petit point. Euh, J'espère que cette vidéo de guide vous aura été utile. On se dit à bientôt pour de prochaine vidéo A plus dans le Nexus. Et euh, n'hésitez pas bien sûr à liker, partager tout simplement euh, cette vidéo de guide à Ragnaros. à tous les Ragnaros Lava Wave de votre entourage. Bisous, bisous Oui, bonjour, c'est Ragnaros. Alors, euh, comme ça, c'est euh, Lava Wave qui est plus joué que sur le Furas Mais c'est pas possible, vous êtes... Euh... Vous êtes complètement débile, Non mais oh Respectez le dieu du feu que j'incarne et que je représente Et n'hésitez pas à liker la chaîne de ce mécréant Et de partager ça autour de vous, bien sûr Allez, je retourne dans mon petit jacuzzi de lave À bientôt